bonjour tout le monde donc aujourd'hui c'est un format un petit peu différent quelque chose que je n'ai encore jamais fait donc j'ai interviewé claire garcia qui est donc experte en publicité facebook et instagram et la raison pour laquelle je voulais vraiment qu'elle intervienne et puis poster ça un petit peu sur mes réseaux c'était pour donner une autre dimension au marketing d'acquisition de clients de prospects la conversion etc en fait les services que je propose et également les systèmes que j'utilise sont de l'acquisition qui repose énormément sur des choses qui sont organiques, sur du marketing de contenu, du marketing email. Cependant, si on veut ensuite progresser plus rapidement ou aller encore plus loin, on peut s'attaquer à commencer à faire des webinaires, des masterclass et surtout de la publicité, pardon Facebook, Instagram, et je voulais donc pour cela vous faire parler une experte, ce n'est pas mon cas, et donc j'ai invité Claire Garcia à cette interview. On va voir ensemble les différences croyances limitantes que l'on pourrait avoir par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux, quel budget il est adéquat d'investir, quels sont les conseils qu'elle va nous apporter pour fabriquer nos publications. En publicité Facebook et Instagram et encore plein plein de conseils. Elle va, elle va nous parler également de l'accompagnement qu'elle fait, les formations qu'elle propose, tout ça par rapport à la publicité Facebook et Instagram. J'espère que vous passerez un bon moment. Si ce format vous intéresse, le format interview d'autres experts pour avoir une dimension plus large de ce que l'on peut faire pour son business et le développer, n'hésitez pas mettez moi ça dans les commentaires et pourquoi pas même me proposer des personnes à interviewer. Place à l'interview, c'est parti Bonjour Claire. Hello, salut Virginie. Ça va bien Très bien. Ah bah écoute, je suis ravie que tu sois là. Euh, on va passer une petite heure ensemble, je ne sais pas. On va voir pour une petite interview. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors oui, déjà merci Virginie de, de m'inviter. Donc, euh, bah, je m'appelle Claire Garcia. Je suis... Euh, depuis plus de 9 ans, experte en publicité Facebook et Instagram. Donc, en gros, j'aide les entreprises à se développer, à développer leur visibilité, à avoir plus de clients via ce canal. Et aussi, je les accompagne à mettre en place une stratégie de transformation, d'acquisition et de croissance, notamment dans le digital et principalement avec les webinaires. Donc, tout ce qui est conférence en, en direct, tout ce qui est défis en ligne, etc. Donc, voilà, j'accompagne tous ces entrepreneurs à avoir de la croissance. D'accord, c'est vaste, mine de rien, ça te fait pas mal de casquettes à mettre en place. sympa. Alors justement, pourquoi, euh, pourquoi tu t'es focalisée, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, sur la publicité Facebook, devenir experte publicité et certes Facebook Pourquoi Avoir. Eh bien, en fait, c'était un peu une coïncidence de la vie. C'est-à-dire qu'il euh, y, bah, y a 9 ans déjà, j'ai lancé un business à côté de mon CDI. Mais ça a été assez. Enfin, l'objectif c'était pas de lancer un business. J'avais fait un cadeau de naissance et je l'avais créé avec des couches et j'avais offert à une amie comme ça. Enfin, vraiment en mode cadeau. Et en... les amis des amis m'ont dit ah, ben bah, c'est génial. Est-ce que je peux t'en commander un Et du coup, bah, j'ai eu des clients comme ça en fait sans trop le chercher. Et plus j'avais des commandes de mon entourage, et je me suis dit bah on va professionnaliser ça. Donc j'ai créé un site internet, j'ai créé une page Facebook et je me suis dit ça y est, je suis prête. Je vais avoir mes pleins de clients et en fait bah non ça se passe pas comme ça c'est pas parce que tu as créé une page ou un site qu'en fait tu deviens super visible et donc je me suis confrontée à cette dure réalité à l'époque et je me suis dit bah bon j'ai pas fait tout ce chemin pour rien moi je suis plutôt une battante et je trouve toujours des solutions donc, je me suis dit bon allons trouver une solution et j'ai découvert la pub facebook comme ça et là quand j'ai découvert le potentiel qu'il y avait, euh, que c'était euh, vraiment accessible, que les, le, le, le fait de trouver les clients qui sont intéressés par, par mes offres et par mes créations à l'époque, c'était incroyable. Déjà, tout ce que savait euh, Facebook, et ben, en fait, depuis, euh, depuis c'est tout le temps dans mes business et je conseille tout le temps de mettre de la pub parce que pour moi, c'est révolutionnaire. Voilà au lieu de passer du temps à aller chercher les clients ou à aller faire de la prospection individuellement, et ça prend du temps, et c'est bien, il faut commencer par là, ça c'est sûr, mais à un moment donné, quand on a envie de passer au niveau supérieur, ben en fait, c'est la pub qui fait le travail pour toi et qui te voilà. donne de la visibilité. Alors, justement, euh, avec ce que tu expliques là de, de ton parcours, avec ta, ton premier business, est-ce que la pub Facebook, euh, c'est uniquement pour tout ce qui est génération de prospects, euh, froids, on va dire, c'est-à-dire des, des gens qui ne connaissent pas Est-ce que c'est vraiment uniquement pour ça qu'on va utiliser la pub Facebook Facebook et Instagram d'ailleurs, hein, je, je le précise. Mais... C'est ça. Mmh. Alors, on va l'utiliser pour ça, effectivement. Donc, C'est-à-dire, on va aller demander à Facebook et Instagram de montrer euh, un message aux personnes qui sont intéressées dans ta thématique. Donc, si tu es dans le yoga, par exemple, ben, on va aller chercher les personnes qui sont dans le yoga et ça va attirer des personnes qui ne te connaissent pas. Qui ne te connaissent pas. Mais euh, ce n'est pas que ça, en fait. Parce que si on installe le pixel Facebook, donc sans rentrer dans le détail, c'est vraiment une manière de, de récupérer des informations, qui sont sur ton site internet. Il y a toute la partie reciblage. Donc, si demain tu as un site internet et tu as plein de visites qui proviennent de la pub ou pas, hein, mais grâce au SEO, grâce à tes stratégies, tu as plein de visiteurs qui viennent sur ton site internet. Et eh bien demain, avec la publicité, tu peux dire mais va montrer ce message parce que par exemple, tu fais une offre promo, etc. Pendant une semaine à toutes les personnes qui sont venues visiter ton site internet et qui ne sont pas allées plus loin. Sinon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de possibilités de reciblage. Donc, on va aller chercher les personnes qui ont eu une interaction avec toi. Donc, tous les fans de ta page Facebook, tous les followers de ton compte Instagram, toutes les personnes qui ont vu tes vidéos qui sont au sein de Facebook, tous ceux qui ont visité ton site Internet ou qui sont allés dans une des étapes. Tout ça, en fait, ça fait une audience, mais incroyable, super qualifiée. Et souvent, on parle des 20-80. Donc, quand on fait de la pub, on fait… Euh, 20% de reciblage et 80% d'audience froide, mais en fait, souvent, ça, en termes de chiffre d'affaires, c'est l'inverse, c'est les 20% d'audience de reciblage qui te connaissent qui peuvent facilement te générer plus de chiffre d'affaires. Et les 80% vont te générer aussi du chiffre d'affaires, euh, mais à court terme un peu moins et après, au fur et à mesure, ben, en fait, ils rentrent dans cette audience de reciblage que tu as. D'accord. Ça me fait penser un peu à un site e-commerce qui euh, les gens ont vraiment cherché des choses, des produits, des services sur le, la plateforme e-commerce, la boutique en ligne. Et puis, au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, ben, ils ne cliquent pas sur acheter alors qu'ils ont déjà mis plein de choses dans le panier. Donc, ça, Exactement. ça vulgairement, je pense que ce n'est pas que ça, mais, euh, mais en effet, ça me fait penser à ça. Ces gens-là, ils sont hyper chauds bizarrement, ils n'ont pas acheté, donc en effet, il est peut-être plus facile, euh, enfin plus facile, le CA qui ressort de ces 20% qui, eux, ont déjà eu euh, une connaissance du produit. D'accord. Oui, bah, ça Exactement. fait D'accord. Alors justement, on ne connaît pas bien la pub Facebook, la pub Instagram en, en technique. Et euh, moi, la première, hein, euh, j'ai enfin passé le pas avec toi. Et c'est vrai qu'on a tous, enfin, on entend souvent et, et j'en ai fait partie, ces fameuses peurs de passer à, à investir. On a peur d'investir et qu'il y ait zéro à la fin. C'est quoi les, les croyances limitantes, les peurs que tu retrouves le plus souvent de, de, de clients qui avant qui, qui passent à, à l'action et qui passent par toi eh bien, les plus grandes peurs, c'est de dire déjà, euh, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi, j'ai déjà fait de la pub et ça n'a pas marché. » Et souvent, ces personnes-là, euh, quand je leur pose des questions, elles n'ont pas fait ce que j'appelle moi de la vraie publicité. Elles ont cliqué sur le bouton « Boost ». D'accord. Oui. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Le bouton « Boost », c'est bien pour faire de la visibilité, pour avoir des likes, des commentaires sur ton post, euh, pour avoir des clics sur ton site Internet. Mais ce n'est pas fait pour avoir… Des prospects, des coordonnées de personnes qui sont intéressées par ton offre ou de la vente, c'est absolument pas fait pour une question technique et de paramétrage, tout simplement en fait. C'est pas adapté. Je ne dis pas que tu ne pourras pas en avoir si tu fais du boost, tu peux en avoir, mais ce n'est pas l'idéal. Donc, du coup, les personnes, elles, elles ont déjà en tête en disant oui, mais moi j'ai déjà fait, ça ne marche pas pour moi. Sauf qu'on ne peut pas dire, euh, j'utilise cette métaphore, quand on te donne euh, le volant d'une voiture, tu es au volant d'une voiture et on ne t'a rien expliqué. Et tu touches un peu à tous les, toutes les pédales et tout, et tu dis dis, bah, ah, ça ne marche pas. Bah, non, en fait, c'est juste qu'on ne t'a pas expliqué comment vraiment faire. Et puis, tu pensais que c'était en appuyant sur le bouton que, ça allait, que la voiture allait démarrer. Et en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà, il faut un peu d'éducation et d'expliquer. Bah, oui, tu as l'impression d'avoir fait de la pub, mais en fait, ce n'est pas de la vraie pub. Et si tu passes par vraiment le bon outil, là, tu vas avoir des résultats parce que ça sera bien paramétré. Donc, il y a déjà une croyance comme ça ensuite il y a souvent de dire bah oui mais j ai, j ai, et c'est vrai c'est normal en fait j'ai peur d'investir cet argent et qu'il n'y ait pas de retour sur investissement donc là ce que je réponds c'est euh, ça sera jamais une perte parce qu'en fait quand on fait de la publicité c'est toujours pour avoir principalement hein, c'est pour avoir d'abord ce que j'appelle des prospects donc les prospects c'est les coordonnées donc ça peut être mail euh, prénom mail éventuellement numéro téléphone si on veut ajouter ça euh, pour et en fait, c'est des personnes qui sont intéressées par tes offres. Donc, soit elles, elles prennent l'offre le, le, le, payante tout de suite, soit de toute façon, elles sont intéressées et elles vont convertir peut-être dans deux semaines, dans un mois, dans trois mois. Et moi, j'ai des gens, ils me contactent un an après, ils m'ont suivi pendant un an et ils me contactent maintenant. Parce que bah, maintenant, c'est le bon moment. Ou même plus, tu vois. Donc en fait, sur le moment, euh, peut-être euh, c'est. Ce n'est pas un retour sur investissement immédiat, mais quoi qu'il en soit, si, euh, voilà, si tu travailles bien ton message, ton offre, est-ce que ton offre elle est irrésistible Est-ce que ça donne envie Est-ce que les gens comprennent ce que tu vas leur apporter Il y a plein de messages comme ça qui sont importants. Si tout ça, ça fonctionne, alors avec la publicité, ça va fonctionner. Et Une autre métaphore que j'utilise, c'est bah, la publicité, en fait, elle est là pour te ramener pour t'emmener de la visibilité et des prospects. C'est comme quand, euh, imagine, tu as une boutique physique et du coup, euh, tu es dans une rue, mais sans passant en fait. Ben, la publicité, ça va te permettre d'avoir déjà cette boutique sur les champs Élysées Et en plus, je vais t'emmener un bus énorme de touristes qui sont super intéressés. Donc ça, c'est la pub en fait. Par contre, si en arrivant devant ta boutique, la vitrine, elle n'est pas top et que quand tu rentres, la il n'est pas bien, tu ne comprends pas, parce qu'ils vendent de, de tout et n'importe quoi à tout et n'importe quel prix. Ben, en fait, ça, ils ne vont pas acheter, ils vont partir. Donc ouais. la pub, c'est exactement pareil. La pub attire des personnes, par contre, il faut que la suite, en fait, ben, fonctionne bien. Donc ça, c'est des croyances en mode, voilà, c'est euh, j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné, ou j'ai fait, j'ai peur d'avoir cet investissement. Et en fait, il faut voir ça comme un investissement, en fait, ce n'est pas une dépense, c'est on investit. On a des prospects, on a notre base mail, il y a des choses qui fonctionnent et on apprend en fait de cette expérience. Et si le système il fonctionne, en fait ça va, ça va se convertir en client à court ou moyen long terme. Et quoi qu'il en soit, c'est une expérience. Et puis en fait, là, ce que tu es aussi en train de dire, mine de rien, enfin je, je crois, c'est que ce n'est pas non plus magique. Il faut derrière avoir un travail pour convertir son prospect. Euh, quel qu'il soit, donc là c'est d'autres discussions hein, qu'on pourra avoir, mais d'accord, je comprends bien. Euh, oui, en fait c'est ça, on a l'impression qu'on va perdre de l'argent, alors que la question est si on n'en gagne pas avec cet investissement, la question n'est pas de se dire uniquement la pub a pas marché, mais peut-être aussi de voir ce que nous on a mis en œuvre derrière pour pouvoir convertir. Oui, c'est intéressant. Mmh. C'est comme, comme, pour ça qu'on appelle ça les, les croyances limitantes. Et, su, et surtout, on ne perd jamais parce qu'en fait, euh, avant la publicité, on avait peut-être zéro prospect, zéro coordonnée de personnes. Et après la publicité, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas eu de vente, eh bien, on a euh, 100, 100, 100 prospects, 200, 500 prospects en fonction du budget pub. Et honnêtement, enfin, c'est quand même… enfin euh, Si c'est bien fait, si c'est bien fait, si ton offre, elle est bien… Il n'y euh, a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait. Et en fait, je me rends compte avec le, le, le ce que tu viens d'expliquer aussi avec le boost. En fait, le boost, euh, c'est uniquement pour répondre à des, des, des questions d'ego et de vanité. En fait, oui, c'est si un peu ça, ça oui. Bah, bah, c'est ça, en fait. Si les gens, d'un coup, ils veulent plus de likes et plus de commentaires, on sait bien que ça, c'est bien pour l'ego, mais que c'est n'est pas euh, des ventes. Donc, non, euh, non. Non, non. Tu vois, pourtant, je suis pas du tout moi dans la pub avec tout ce que je fais. Et, et c'est aussi un problème que j'ai comme croyance imitante où les gens oh. se disent mais oui, mais j'ai plein de likes, mais j'ai pas de vente Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ouais, et, non. C'est un peu le, le problème de conversion. Ouais, c'est intéressant mm -hmm. de savoir ça. Et euh, ça fait un bel appel de dire n'utilisez pas le boost s'il n'y a pas de stratégie derrière. <rire> Donc, ah, ouais, ouais. Ou, ou si vous voulez, bah, vous allez avoir des, des likes, mais en fait, c'est pas ça qui vous, vous rapporte du chiffre d'affaires. Ça, c'est évident. ouais, ouais. Ah, c'est intéressant, intéressant. alors justement, donc euh, bah, on a tout fait bien, on n'est pas passé par le boost, on a mis en place euh, tout ce qu'il fallait, on a même trouvé la bonne audience. Bon, ça, c'est quand même plus ta partie d'experte pour trouver les bonnes audiences parce que c'est pas en claquant des doigts, en tout cas. Ayant bossé avec toi, je sais que ce n'est pas si facile à mettre en place. Euh, mais alors, est-ce que tu as des, des, des, des tips, des astuces quand on fait sa, sa propre pub, euh, même si on passe après par toi, mais pour construire les annonces, avoir un visuel mm -hmm. comment, ça, comment ça se passe un peu Alors, euh, quelques conseils que je peux partager. Par exemple, le visuel, moi, ce que je recommande, c'est de faire un visuel carré, en format carré. D'accord. Parce que du coup, ça prend plus d'espace de, quand la personne, elle va... Regardez son fil d'actualité. Quand on prend un visuel rectangulaire, du coup, c'est un peu plus tassé. Et du coup, bah, c'est plus petit, en fait, proportionnellement dans ce qu'on voit. Donc, plutôt partir sur du visuel euh, carré. Euh, Essayez de mettre des couleurs qui attirent l'attention. Euh, jouer avec le contraste. Euh, mettez euh, bah, soit des photos de vous si votre business, il est euh, autour de, de votre personal branding, donc si c'est votre marque. Ou même, essayez de mettre des photos de vous juste pour que ce soit plus humain, en fait. Même si vous vendez euh, d'autres choses et ça n'a rien à voir euh, avec, euh, avec votre personal branding, juste mettez une photo de vous, c'est quand même bien. Parce qu'on sait avec qui on a envie de, de travailler et ça donne ce, ce côté un peu confiance relationnelle. Et, euh, essayez de mettre des photos de visages de personnes qui sont rayonnantes voilà, ou qui ont le résultat attendu grâce à votre, euh, grâce à votre accompagnement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est au niveau des visuels. Au niveau des textes, euh, concentrez-vous sur des textes et mettez en avant quel est le bénéfice qu'ils vont y trouver en téléchargeant, euh, en s'inscrivant à votre newsletter. ou voilà. Si vous faites un texte en mode « inscrivez-vous à la newsletter » Bah, en fait, ça ne donne pas trop envie. Alors que si on dit, bah, recevez, euh, je sais pas, tous les matins l'astuce euh, incroyable qui me permet euh, d'augmenter euh, le nombre de prospects tous les jours, bah, là, tout de suite, ça, ça donne plus envie. Donc voilà, là, j'ai fait un, un, un exemple en freestyle, mais voilà, vraiment, concentrez-vous sur euh, des textes qui mettent en avant le bénéfice, le résultat qu'ils vont avoir en faisant l'action que vous souhaitez grâce à la pub. C'est l'inscription à un webinaire ou c'est le téléchargement euh, euh, d'un PDF ou c'est juste la prise de rendez-vous avec vous pour euh, discuter du projet. et bien voilà, ça c'est l'erreur le, euh, que je vois trop souvent, euh, de rester un peu dans la surface. Où, euh, ouais, trop vague. Ouais, trop vague ou prenez rendez-vous. Euh, euh, voilà, ça pas trop, hein. tu, tu conseilles une sorte de structure dans le texte ou euh, bah, ça se fait quand même plus euh, bah, au feeling parce que c'est pas que du feeling Mais euh, est-ce qu'il y a une structure pertinente avec euh, un peu comme quand on écrit euh, thèse, antithèse Bon, là on est <rire> ouais. littéraire, mais ouais, il y a quand même une structure de c'est plutôt voilà, mettez en avant le résultat ou le bénéfice qu'ils attendent ou la situation dans laquelle ils sont en fait. Est-ce qu'ils ont dans une situation de frustration ou est-ce qu'ils ont envie de Ensuite bifurquer sur la solution que vous proposez et qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc voilà plutôt en trois étapes. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Euh, alors puis je conviens de parler des visuels et tout. Combien on doit on doit dépenser pour pour être sûr que ça marche <rire> La question ça fait la, la grande question, la <rire> question. Combien je dois dépenser Parce que combien par de budget J'ai mis 5 euros. Et dans ma tête, je me dis toujours, 5 euros, c'est évident qu'il n'y a pas de résultat. Alors que ça se trouve, je me trompe, je ne sais pas. Alors, moi, j'aime bien rép répondre en mode, bah, tu veux combien de prospects en fait mm -hmm. Tu veux combien de prospects Parce que déjà, je n'ai pas une boule magique, je ne sais pas combien ça coûte à l'avance. Euh, en fait, il n'y a pas une grille, Facebook ne dit pas, bah, voilà, un prospect, ça coûte tant, ou un clic, ça coûte tant, etc. Parce que c'est très, très, très variable. En fonction des secteurs d'activité, en fonction de la saisonnalité du moment à laquelle tu vas faire les pubs dans l'année, et plein, plein, plein d'autres critères, j'en passe. Donc voilà, j'aime bien regarder et voir, ben voilà, tu veux combien de prospects Si je connais le secteur d'activité, j'arrive à faire une estimation. Et c'est plutôt comme ça. Et après, je donne une, une tendance. Par exemple, c'est ce que j'avais fait avec toi. Je dis, ben, tu veux combien de prospects X. OK, je pense que dans ton secteur d'activité, on va être entre 1 et 3 euros le prospect. Euh, du coup, bah, si tu veux, voilà, euh, bah, non, je prospect. Sais pas, sans prospect, si on est dans un coût moyen de 2 euros, bah, il faudrait investir 200 euros. Ouais. Ouais. Tu m'avais même conseillé, et ça, ça m'avait bluffé parce que je avais pas du tout pensé. Euh, on avait prévu à la base de faire ça pour la fin de l'année. Et tu m'avais ouais. dit, écoute, si tu peux attendre, parce que la période des fêtes de fin d'année, forcément, ça coûte plus cher, puisque bah, mm. tout le monde d'un coup fait de la pub dans tous les secteurs. Ça, je n'y pas pensé. Donc, en effet, euh, il faut penser aussi au moment où on le fait, mm. où le budget, même si on fait, par exemple, des pubs tous les trois mois, ben, ça ne va pas forcément coûter le même prix alors que c'est la même audience et les mêmes pubs. Oui, ouais, ouais, ouais, exactement. Il y a quand même une tendance et une moyenne, mais c'est vrai que il, voilà, il faut connaître… Euh, il faut connaître. Et sinon, je réponds en disant, ouais, des fois, quand ils disent, bah, moi, je veux X prospects et je fais une estimation, et ça ne passe pas parce qu'au niveau budget, bah, ce n'est peut-être pas cohérent. Euh, moi, ce que je recommande, c'est déjà, si c'est un premier mois de pub, bah, peut-être essayer de mettre au moins 5 euros par jour, minimum, minimum, minimum, voire 10 euros par jour, c'est mieux. Euh, mais voilà, ça c'est ce que je recommande. Si, en dessous de ça, ça c'est dommage de faire de la pub. Pour et en, en termes de temps, est-ce qu'on fait tourner ça deux jours alors, il y a deux stratégies. Soit, euh, soit c'est par exemple du, de l'acquisition de prospects en continu parce que, bah, voilà, c'est par exemple, c'est une invitation à, à s'inscrire à la newsletter. Bah, dans l'idéal, laissez-le un mois, 5 euros par jour. voilà Ça vous fait 150 euros le mois. Et puis vous laissez tourner et puis vous regardez pour optimiser, pour améliorer. Il ne faut jamais laisser abandonner la pub parce qu'en fait, ça peut partir. Enfin euh, Il voilà, faut, faut quand même surveiller. Ce n'est pas parce qu'on l'a lancé que ça va tout, tout le temps. Euh, tourner tout rond, au contraire, il faut bien savoir l'optimiser, l'améliorer, savoir quels chiffres il faut suivre. Mais, et après, pour okay. les stratégies de, de webinaire, pour les stratégies de webinaire, c'est 7 jours avant, vous lancez des pubs. D'accord. Ah oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les jours, tu regardes un petit peu où ça en est pour bah, changer les, les petits réglages, ce que tu appelles optimiser, exactly. euh, pour bah, que ça, ça touche au mieux le plus de monde possible dans la cible, parce que c'est qualifié tout ça, hein. Exactement, exactement. Donc, moi, j'ai des critères bien précis que je regarde et du coup, bah, j'améliore, donc j'optimise, j'améliore. Donc, en fait, voilà, je regarde. S'il y a des choses qui fonctionnent bien, bah, je, les je, les, euh, je les intensifie. S'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, bah, du coup, je les arrête. Et, et en fait, c'est un constant apprentissage euh, grâce à l'algorithme et grâce aussi au côté humain et analyse euh, pour que, en gros, l'objectif, c'est pour le même budget, il y ait plus de résultats. D'accord. Oui, donc, euh, ça m'emmène à ma, mon autre question. Euh, si tu analyses autant, enfin, je pense que j'ai déjà la réponse, je vais quand même te la poser. En fait, euh, à, à quoi les, les personnes qui vont faire de la pub Facebook, qui passent par un expert comme toi ou un accompagnement, etc., à quoi ils s'attendent en termes de qualité euh, de leurs prospects ou même des ventes Parce que on peut très bien avoir un, un tunnel plus, plus court. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très… Enfin, quand… quand euh... Je prends quand même le temps de regarder euh, la qualité, comme tu disais, de, de bien comprendre le secteur d'activité de la personne et de bien identifier les meilleures audiences. Et c'est super, ça peut être super précis euh, parce que, bah, par exemple, en fonction du secteur d'activité, il y a des ciblages, et on connaît par expérience, il y a des ciblages, on sait que ça fonctionne bien. Euh, c'est aussi en fonction de l'histoire. Enfin, de l'historique et de la data qu'a le client, s'il y a une liste mail ou s'il y a du trafic sur le site web, bah, du coup, ça nous aide aussi parce qu'on a déjà comme un réservoir de prospects qui est intéressé. Et du coup, il y a plein de techniques. Par exemple, on peut dire, bah, moi, je veux euh, aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui ont visité le site Internet de Virginie. Ouais. Et comme ils ont déjà visité le site Internet, on sait que c'est des personnes qui sont intéressées. Et moi, je vais demander à Facebook, bah, trouve-moi des personnes similaires. Et là, il y a vraiment des, des possibilités incroyables. Euh, donc, oui, c'est ciblé. On va pas, voilà, je ne vais, vais pas partir sur des ciblages complètement, euh, pas du tout cohérents. Et on arrive à vraiment… En fait, la qualité se fait avec le ciblage, mais aussi avec le message sur la publicité et le message qu'il y a sur la. quand on clique sur la pub. On arrive souvent sur une page d'un site Internet. Et c'est là, en fait. C'est toute, toute cette stratégie qui va nous permettre d'avoir… Vraiment des prospects qualifiés. D'accord. Oui, ce n'est pas du tout la masse qu'on peut imaginer parce qu'on pense Facebook, on pense masse, alors que non, justement, cette masse te permet de créer des groupes, des ciblages et toi de te poser uniquement sur des segments plus ou moins précis en fonction de ce qu'on te demande. D'accord. Yes. Super, super. Alors, justement, experte, accompagnement, <rire> comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi qu -ce que, Quelles sont les différentes choses qu'on peut faire pour bosser avec toi alors, euh, déjà, on peut... Euh, L'idéal, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous lancez votre, euh, votre entreprise et vous avez envie voilà, d'accélérer un peu, d'avoir euh, des, des prospects pour votre webinaire, vos défis ou votre newsletter, un PDF, etc. Voilà, votre stratégie de contenu, euh, comme tu euh, accompagnes très bien Virginie par rapport à ça, et vous, vous voulez accélérer ça. Ce que je vous recommande, c'est déjà, dans un premier temps, de vous former. Parce que la publicité, bah, il faut savoir sur quel bouton cliquer. Mais une fois qu'on comprend le raisonnement, vous pouvez être complètement indépendant et autonome. Donc, d'abord, formez-vous. Et ensuite, quand vous avez un certain budget et que votre système fonctionne et tout, là, vous allez pouvoir déléguer. Parce que bah, à partir du moment où on délègue, il y a le budget pub à mettre en place, mais il y a aussi la prestation. Donc, autant d'abord commencer par de la, de la formation euh, comme ça, si vous avez envie d'arrêter vos pubs, ou de mettre 100 euros, 150 euros, 300 euros, 200 euros et après arrêter, vous êtes autonome, vous savez comment faire. Donc, du coup, pour la formation, pour ce premier cas de figure, euh, j'ai euh, donc une formation qui s'appelle « 1000 prospects en 30 jours » grâce à la pub Facebook, euh, moi j'arrive en, en une semaine et alors, voilà chacun arrive au rythme qu'il le souhaite, mais vraiment l'objectif c'est d'avoir un maximum de prospects qualifiés qui sont intéressés par tes offres et qui vont potentiellement devenir tes clients demain. Donc ça c'est il y a deux possibilités de rejoindre ce programme, c'est soit un accompagnement sur six mois donc ça c'est la machine à prospects illimité. où en gros il y a euh, la possibilité de, voilà, de comprendre tout tout ce qu'il y a dans Facebook, c'est-à-dire comment euh, sa cible comment la trouver dans facebook euh, comment créer une page euh, pour obtenir les coordonnées des personnes qui soient attractives qui convertissent un maximum de visiteurs en euh, prospects vraiment euh, comment créer ta pub quel paramétrage quel texte écrire comment l'écrire quel visuel comment améliorer comment faire toute l'optimisation pour qu'en fait avec le même budget il y ait de meilleurs résultats bref c'est très très très complet c'est un accompagnement sur six mois on dirait que c'est la après. <rire> voilà, on devient. Non, il y, en a, il y en a qui suivent la formation et qui deviennent experts et qui vendent ça en prestation. <rire> c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de tout connaître, qui savent qu'ils voilà, vont, ils vont aller euh, dans les optimisations. Moi, je partage toutes mes stratégies, toutes mes techniques, en fait, euh, parce que voilà, j'ai plein d'astuces que je partage, comment faire des pubs en. En story comment optimiser voilà je c'est quasiment moi je dis pirater mon cerveau et voilà tout tout là tout ça c'est sur la, le, le programme donc ça c'est le premier la première option qui est très très complète et qui vous permet vraiment de connaître vos pubs comme un pro enfin de gérer comme un pro il ya un autre euh, un autre programme qui s'appelle euh, mise en place flash et ça c'est et eh bien voilà c'est un peu version flash c'est à dire il ya quatre séances en direct au bout de quatre séances, vous êtes autonome, mais vous savez, c'est beaucoup plus euh, euh, adapté sur votre stratégie. Vous connaissez l'indispensable pour votre stratégie, pour avoir des prospects. Euh, et ça fonctionne. Et en fait, une fois que c'est fait, vous faites un copier-coller de ce que vous avez fait ou vous coupez et, et en fait, vous êtes complètement autonome dans la gestion de vos pubs, mais c'est l'indispensable voilà, que vous devez connaître. C'est des sessions en direct, c'est en ouais. petit groupe de 4 cinq personnes, pas plus pour la qualité. Et on regarde les grandes étapes, c'est-à-dire bah, voilà, quelle est votre stratégie. Donc, première session, c'est la stratégie, comment faire votre page pour qu'il y ait un maximum de, de, de transformation, comment écrire les textes, comment faire les visuels, comment les paramétrer. Et au bout de la troisième semaine, on vérifie tout. On vérifie tout et c'est ça en fait la tranquillité, c'est qu'on est là avec vous en train de faire vos pubs et à chaque étape, on valide. Et comme ça, bah, au bout de la troisième semaine, la personne, elle peut cliquer sur « activer la pub » si elle a envie de les lancer. Et elle sait que tout est fait au millimètre pour que ce soit optimisé. Et quatrième semaine, on analyse les résultats et on recommande. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez fait le cycle, vous êtes complètement autonome, vous savez comment faire. Et il y a un suivi après si, vous, si les gens souhaitent avoir un suivi euh, plus loin. Mais voilà, en quatre, donc vraiment, euh, on a envie de lancer les pubs le mois prochain. On rentre dans ce programme et c'est… Voilà, en quatre séances, c'est bon, c'est fait. Pas besoin de… D'aller plus loin. Super, super. Donc, on peut retrouver toute ton offre sur ton site. Je mettrai de toute façon tous les liens, Claire mmh. Garcia, euh, en dessous de la vidéo. Sur le côté, ça dépendra le format. <rire> Mais, euh, ouais, ouais, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite euh, Vraiment, il est en hésitation à savoir si vraiment euh, euh, je me lance, je ne me lance pas, pas forcément pour le faire soi-même. Mmh. Oui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en train d'imaginer de faire de la pub Facebook Ouais. moi je, je lui poserais la question en disant, bah, en fait, tu as envie, envie d'avoir ton résultat au bout de combien de temps Parce que comme je disais, la publicité, c'est un levier de croissance. Tu peux très bien avoir les mêmes résultats sans ce levier de croissance, mais peut-être dans, dans six mois, peut-être. Je peux dire ça, une hypothèse. Par contre, si tu veux avoir les résultats là plus rapidement… Bah, au lieu d'attendre les six mois, tu peux mettre de la publicité. On a dit à partir de 150 euros, 200, 300. Enfin voilà, Ce n'est pas des budgets. Euh, on n'a pas besoin de, de demander un crédit à la banque. Euh, et bah, peut-être tu auras les résultats au bout d'un mois ou deux mois. Donc à quelle vitesse, toi, tu as envie d'avancer Oui, ah, intéressant. intéressant. Il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui accélère vraiment le terme hein. accélère le, voilà, le moteur de croissance. Super, écoute, merci beaucoup Claire, c'était un plaisir de partager ça, je voulais vraiment faire un point euh, publicité Facebook, c'est vraiment pas ma partie, euh, <rire> et justement je trouve que c'est vraiment un plus, j'ai beaucoup de, de coachés qui veulent aller plus loin une fois qu'elles ont fait les, les étapes des fondations, tout ça, et je leur dis tout le temps, ben, Webinaire, pub Facebook, si tu veux, je peux te parler d'une personne qui est experte, qui fait ça depuis longtemps, qui connaît bien. Donc c'est gentil d'avoir accepté cette cette interview pour, pour en ben, parler. C'est un grand grand plaisir. C'est vrai que bah ben, c'est en fait c'est ma passion et du coup j'adore ça, j'adore partager ça. Donc pour moi la pub Facebook en fait c'est une manière d'avoir un comme un raccourci en fait et, et un accélérateur dans votre business et à un moment donné, dès que vous le sentez, si vous voulez aller plus vite, en fait, il y a d'autres leviers, hein, bien évidemment. Mais le levier de la pub Facebook est vraiment un très, très, très bon levier. Et, bon. et allez-y. Croyez en vous. Ce que je dirais aussi, c'est croyez en vous. Croyez en votre projet. Si vous croyez en vous et en votre projet, eh bien, lancez-vous dans la pub parce qu'en fait, ça va fonctionner. Super. Ben, merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Bye bye. Oh